Bonjour tout le monde, euh, c'est Eli. Euh, je fais cette courte vidéo pour vous montrer à peu près, euh, euh, pour parler euh, encore aujourd'hui des lives hein, que, que j'organise hein, tous les, tous les, tous les lundis et mardis à 10h. Donc, je vous montre ici ce qu'on fait pendant ces, ces lives. En fait, euh, L'objectif de ces lives c'est de vous aider à créer votre business en ligne, donc euh, à travers création du site web, je vous montre comment vous pouvez créer votre site web, comment vous pouvez créer des pages de capture, des tunnels de vente, donc actuellement, bon, actuellement, euh, on vient de finir cette semaine, on était sur la création de site de randonnée, on a fait pas mal de choses, euh, ça c'est l'une des pages hein, de, de randonnée qu'on a créé, hein. Euh, donc euh, là c'était l'accueil Je pense que je vous l'avais déjà présenté donc, On va pas traîner là-dessus C'était là. Euh, Celle-ci c'est la deuxième page euh, Qu'on avait Je vous l'avais aussi déjà montré Donc je passe assez rapidement hein. Et, euh, et euh, quoi d'autre qu'on a fait Donc la troisième page Que je viens de vous montrer Et sur cette troisième page bon, Comme c'était de la randonnée On avait rajouté par exemple si les gens veulent s'inscrire euh, S'inscrire euh, à la pour faire la randonnée On, on a mis euh, On a mis une page Où ils, pouvaient, ils, pouvaient, ils peuvent s'inscrire Donc un calendrier avec des dates Où ils peuvent s'inscrire pour, pour faire une randonnée okay? Donc euh, j'ai expliqué tout ça Dans les, dans les lives hein. Vous pouvez aller regarder sur ma chaîne YouTube euh, L'objectif de, de, Des lives Que, que je fais en fait, C'est ce que je vous l'avais dit tout à l'heure c'est de vous aider à monter votre business en ligne. Donc tout ce que je crée dans ces lives que ce soit site internet ou tunnel de vente ou autre chose, euh, si vous avez envie de l'utiliser pour votre pour votre business, bon, je vous donne le droit de l'utiliser quoi sans rien me payer. Donc euh, le principe c'est que vous utilisez le lien euh, que je mets à votre disposition pour créer un compte, un compte gratuit. Et à partir de là, vous, vous téléchargez, si vous m'envoyez un mail, si je, vous, je vous donne le lien pour télécharger euh, euh, le travail, que, euh, le site internet, ou le tunnel de vente ou autre euh, que vous avez envie d'utiliser euh, euh, pour votre business. Ok, sinon tout ce que je crée sur les lives, vous avez la possibilité de le, de le répliquer, de le refaire aussi euh, en utilisant l'outil gratuit que je mets à votre disposition. Voilà, et euh, par exemple, alors, si quelqu'un si quelqu veut se... Contacter, voilà. on, a, on a mis des liens sur les, sur les menus, euh, s'inscrire, bon, voilà. au newsletter, euh, à la newsletter je dois dire, je pense que c'est, s'il y a une erreur là-bas, à corriger, donc là, par exemple ça c'est pour le téléphone, euh, ça marche, là sur, sur ordinateur donc euh, voilà, j'ai pas de protocole de téléphonie sur l'ordinateur, donc ça c'est pourquoi ça affiche ça, sinon ça lancerait un appel. Donc, euh, donc voilà, on avait aussi créé, il euh, faut que je vous montre ça. On a créé un espacement, par exemple, pour ceux qui aimeraient euh, euh, diffuser de la formation, peut-être de randonnée, etc. On a créé un espacement pour ça, hein, euh, qu'on a intégré sur le même, hein, sur le même site. Donc c'est pour vous montrer les possibilités qu'il y a. Euh, si vous voulez créer votre site internet, euh, vous pouvez apprendre, ces, pas, pendant ces lives, vous pouvez, vous pouvez apprendre à le faire. Et si vous avez envie qu'on crée votre site internet pour vous, ou qu'on crée votre outil euh, pour vous, comme, comme là, là avec, euh, avec beaucoup de fonctionnalités intégrées, espace membres, euh, calendrier et autres, il y a moyen de le faire et on de m'envoyer un message et puis on regarde ça ensemble. En tout cas, j'espère que euh, ça vous a plu cette présentation et si vous voulez en savoir plus, euh, je vous invite à, à vous inscrire à ma chaîne YouTube. Donc, il euh, y a tous les, lives, hein, tout, tous les lives qui sont déjà passés. Euh, vous, vous avez les replays sur ma chaîne YouTube. Et, euh, et puis, euh, les prochains lives, c'est le, prochain live, le lundi, euh, lundi prochain, le 10 ou mardi. Euh, ça dépend de la date où vous êtes. Euh, ou mardi euh, à 10h. Ok Donc, lundi 10h ou mardi 10h. Ok Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.